Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'utilisation d'un instrument de mesure. Alors, c'est un instrument de mesure que vous avez tous, puisqu'à lui seul, il représente presque l'école. Il s'agit bien sûr de la latte. Alors, il y aura deux temps. Il y aura un temps un peu plus théorique, parce que oui, il faut apprendre quand même des choses avant sur cet instrument de mesure. Et ensuite, nous aurons un temps d'exercice pour vraiment savoir si on sait l'utiliser. Est-ce que vous êtes prêts Allons-y Première chose que je vais te demander, c'est d'aller chercher ta latte. Parce que oui, nous allons en avoir besoin pour ce petit temps théorique. Vas-y Et vous revoilà Première chose que je vais demander, c'est d'observer, donc de regarder votre latte et de me dire tout ce que vous voyez. On va le faire ensemble. Alors on peut déjà voir ici qu'il y a tous des chiffres. Regardez bien à quel chiffre ça commence. Ça commence du 0 Et vous allez voir, c'est important. Et ensuite, ça peut aller jusqu'au 15 ou au 20 si vous avez une petite latte, ou jusqu'au 30, voire même parfois le 50 si vous avez une grande latte. Mais à quoi ça sert tout ça Eh bien, vous allez voir, c'est très très très utile. Une latte, c'est exactement comme quand tu comptes, si tu n'oublies pas le zéro évidemment. On commence du 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et eh bien, la latte, pareil. Tu vois la ligne ici qui est juste devant le 0. Regarde bien sur ta latte. Et eh bien, cette ligne est très importante, puisque je dois mettre l'objet juste sur la ligne du 0. Et puis ensuite, je regarde jusqu'à quel chiffre ça va. Ici, c'est 14 cm. Ben oui, cm, parce qu'avec une latte, on compte toujours en centimètres, et pas en mètres, Attention Maintenant, fais très attention. Quand tu utilises ta latte, oublie jamais de mettre toujours sur la ligne du zéro. Pourquoi Parce que, regarde, ici, avant, tu as ce qui est avant le zéro. Et là, c'est un piège. Fais très attention Je me demande quand même pourquoi toutes les lattes ont un piège. Eh bien, je vais te le dire. Il y a longtemps, longtemps, longtemps, il s'est passé ceci. Un ancien prof aigri trouvait que ses élèves réussissaient trop facilement à mesurer avec une latte. Il n'était pas content. Il voulait que ses élèves ratent. Du coup, il envoyait un sort sur toutes les lattes du monde entier. Et depuis ce jour-là, chaque latte a un piège et un espace avant le zéro. Évidemment, il espère que les élèves oublient de mettre l'objet sur la ligne du zéro et commence avant. On entend encore parfois son rire démoniaque quand un élève oublie qu'une latte a un piège. <rire> ce sera tout pour la théorie. Maintenant es-tu sûr que t'as tout compris Tu ne vas pas te faire avoir, hein, j'espère. Je n'ai pas envie d'entendre le rire de ce méchant prof. Oublie pas, on commence en mettant la latte et l'objet sur la ligne du 0. Attention Prêt pour les exercices Allons-y Premier exercice. Pour cet exercice, vous allez avoir une photo. Sur cette photo, il y aura la latte et un objet juste à côté. Vous devrez me dire si l'objet est bien placé pour le mesurer. Soit « oui » et vous dites « oui ». Soit non, il n'est pas bien mis et vous dites non. Vous êtes prêt Allez-y. Premier objet, il est juste. Mais oui, le crayon commence bien sur la ligne du zéro et puis continue plus loin. Donc, premier, c'était oui. Deuxième objet, j'espère que tu ne t'es pas fait avoir puisqu'il s'agissait du piège de la latte. On a mis le crayon sur le bord de la latte, il ne commence pas au zéro, du coup, non. Le troisième objet, non, puisque mon crayon a été mis beaucoup plus loin que le zéro. Je te rappelle, pour mesurer, il faut toujours mettre le bord de l'objet sur la ligne du zéro. Le quatrième objet, il est juste, il est bien mis sur la ligne du zéro. Donc, oui, c'est bon Le dernier objet n'est pas bon, pas bon du tout même, puisqu'il commence même avant la latte. Je ne mesure donc rien du tout. Donc, mal positionné. Alors, ici maintenant, nous allons parler de mesure, parce que oui, une latte, c'est un instrument de mesure, du coup, ça sert à mesurer. Et pour mesurer ce que nous allons faire, chaque fois, vous aurez une photo. Sur la photo, je mets bien un objet, et vous devrez me dire combien l'objet mesure de centimètres. Est-ce que vous êtes prêts Allez-y Alors, le crayon mesure 17 cm. Pour le stick pour les lèvres, 7 cm. Pour le bic, 15 cm. Pour le feutre, 14 cm. Et enfin, pour le petit ours, 8 cm. J'espère que vous avez bien tout compris et que jamais vous ne vous ferez prendre par le piège de la latte. Et je vous dis à la prochaine